Là, là tu vois, les bleues, Alors là, on a disposé une grille, ce qu'on appelle une grille à propolis, c'est pour récolter l'hypropolis. Un peu, euh, populaire, parce que bon, l'allopathie a démontré ses, ses limites, et puis surtout il en prise de confiance. Et trop de médicaments qui ont provoqué le contraire du de nos guérisons. Os, il y a une contamination qui peut avoir lieu avec la terre. Il hein. être quand même euh, faire attention à ça, du coup on fait attention à, à nos gestes. Voilà. Alors plusieurs types de, de cadres là-dessus, il y a des types de cadres Hoffman, vous allez observer qu'en fait donc, nos ruches qui ont été cons, euh, du coup on n'a pas de crémaillère. Euh, bah, oui déjà bah, là elles sont elles sont euh, là tu, tu, as, tu, tu as déjà du pollen ici ouais. tu vois le pollen ouais. jaune euh, il oui, oui, oui. y a peut-être orange et, et ça c'est que nous on appelle du pain d'abeille elles vont rentrer et ranger le pollen ah ce là alors ouais. ça c'est un mal hop là bah dis donc alors et du coup tu peux le prendre comme ça bah alors. oui parce qu'il n'a pas de dard oui non mais je veux dire euh, il n'y a, a pas de mouvement. Pour saisir, le... pour saisir un insecte, c'est mieux de le saisir par le thorax. Par le thorax. C'est la pièce ouais. la plus dure. Et du coup, ses ailes sont suffisamment. Euh, ok, moi j'ai pris, pris comme ça. pour qu on ne pas, qu'on n'ait qu pas les blesser. La mmh. remarque, elle était par rapport à une mouche. Une mouche, elle ne l'attrapera jamais comme ça. Le temps que tu approches les doigts, elle va être. Ah oui, va il va beaucoup plus vite. Il n'y a Je ne sais ouais. pas si c'est l'effet ouais, hein. du. Non, hein, d'être sur leur rue. C'est bon. Ça, c'est le problème. D'être sur leur ruche. Et là, c'est du quoi, de mâle ou de femelle Là c'est du couvain d'ouvrière, oui. on a oh, peu il, de chance d'en trouver, là, là c'était un des derniers euh, représentants pour la saison <rire> euh... Et le reste c'est des cellules vides Et le reste c'est des cellules vides Je on ouais. regarde simplement, est que normalement on est dans une zone mêlée, hein, puisqu'on a vraiment tout là On a le pollen, le, le miel et puis les... Les... les abeilles, tiens, demain le lance par contre, en fumoir, il y a une chose à savoir c'est que vous vous en serez seulement sur la ruche et jamais sur les cadres sortis. Parce que sinon, vous allez provoquer la panique. Voilà, bon, c'est bon, je crois qu'il est... Il, a... il, a... il, il voir, voir, un peu plus de... en fait, ça, ça rassure vachement le. Mais... Ouais, Après, le voile et tout. Ouais. Bah, dès le moment où on protège le visage, déjà. Ouais. Ah, la ouais. main sur sa patte. Donc, pas ça. Alors, ici, vous avez le couvain, mais déjà, vous avez aussi les larves. Vous voyez ouais. C'est un autre épisode. Donc. Le stade larvaire. Vous les voyez, les larves euh, Alors, attends, je, vais, je vais montrer, mais les larves, elles sont bah... ici, sur les, sur les cellules qui sont encore ouvertes. Tu les vois Oui, oui, oui. Ouais, ça fait tout oui, blanc. Oui. D'accord. Ah oui, je okay. vois, là, de ce côté-là. Ah, ouais. côté côté ah oui. Il y en a de ce côté ah, oui. Ah, oui. Il y en a de ce côté aussi Ah oui, okay. ah, est ah, très oui visible. Ah, oui, là, oui, c'est beaucoup là, voit, plus ouais. présent, le, le couvain. Mmh. On est vraiment... Plus, oui. plus on se rapproche du cœur du couvain, plus t'en as. Mais la coup... Là. Non, c'est elle. Ah oui. Et là, ouais. tu vois, elle a déjà euh, elle son abdomen elle. qui est très rétracté. C'est assez étrange. Ah, une reine très noire. Je l'ai perdu. Elle va beaucoup plus vite. Elle va beaucoup plus vite. Mais on peut la enfin... confondre avec un bourdon. Quoi. Euh, Quand même, non, mais. Enfin, enfin oui, ouais. ça peut être. Le bourdon quand même la tête est assez reconnaissable avec cette grosse ray là. Est bon. ouais, est elle est très ici. Ouais, c'est très aussi. visible. C'est avec l'âge ou... Euh, de quoi qu bah, parce que l'autre elle était la très noire. Avec elle ouais, blondie est Ouais, elle est blondie. <rire> et ouais, est euh, et tout. Non, non, non, c'est... Euh, ah. C'est simplement la génétique. Hein. C'est une reine qui est jaune oui, est comme ça de naissance. Et qui finira jaune elle aussi. La reine noire, elle, elle restera noire euh, complètement l'éco type local d'ailleurs c'est normalement c'est la noire ici. donc okay, euh, l'hybridation a commencé très tôt euh, pour l'apiculture et du coup on est sur des, sur des choses qui sont assez euh, qui sont très mélangées euh, des fois euh, c'est assez surprenant on a des abeilles qui sont extrêmement jaunes il euh, n'y a qu'en en Europe il y a une exception qui est donnée par l'Italie euh, la Grèce etc